En 1982, une voyante a reçu ce message de la Seigneur. tu dois savoir que Satan existe, un jour il s'est présenté devant le trône de Dieu et il a demandé la permission d'éprouver l'église durant une période, Dieu lui a permis de l'éprouver durant un siècle, ce siècle est sous le pouvoir du démon, mais quand seront réalisés les secrets qui vous ont été confiés, son pouvoir sera détruit. En 2013, une voyante nous dit que tout va bientôt changer, une personne fait remarquer à la voyante le mur de séparation entre Bethléem et Jérusalem et lui demande combien de temps cela va t il durer, la voyante lui a répondu sans hésiter tout va bientôt changer en 2016, une autre voyante parle du triomphe du cœur immaculé de Marie. Voici ce qu'elle dit Je ne peux pas révéler beaucoup de choses sur les secrets, mais je peux vous dire ceci Notre Dame compte changer le monde, et elle n'est pas venue annoncer notre destruction. Elle est venue nous sauver, et avec son Fils, elle triomphera du mal. Une question d'un prêtre, à un voyant. Tu connais beaucoup de choses sur les secrets. Qu'aimerais-tu nous dire au sujet des secrets Et elle répond, que puis-je dire Les secrets sont les secrets. Dans les secrets, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Mais je peux seulement vous dire de prier. Et la prière sera une aide. J'ai entendu que beaucoup de personnes avaient peur des secrets. Je dis que cela signifie qu'elles n'ont pas la foi. Pourquoi avoir peur des secrets si nous savons que Dieu est notre Père et que Marie est notre Mère Les parents ne font pas de mal à leur enfant. La peur est un signe que nous n'avons pas confiance. Et voici les photos des miracles. Santo, soffio di fuoco, spirito santo, consolato, vieni sanctificaci. Vous trouvez que c'est vraiment bien? Alors n'hésitez pas à vous abonner. Suivez la flèche. Euh, c'est bien et j'aimerais en voir d'autres alors cliquez sur le lien 200 vidéos